assez basse et du coup de proposer à ses membres des prix 30 à 50% moins chers qu'en surface et des qualités de produits introuvables ailleurs, en particulier sur le, le maraîchage. C'est essayer de se poser la question aussi de comment on massifie entre guillemets des choses qui existent comme les circuits courts, comme l'agriculture biologique. Comment est-ce qu'on fait pour la. Généraliser pour la rendre accessible à tous. Le coopérateur qui est propriétaire de la coopérative, tout simplement il fait ses courses comme ça, comme si, quand il veut, quand il en a envie. Il fait ses courses s'il si est à jour de sa participation, c'est-à-dire s'il a fait le mois dernier les 3h euh, ou les 2h45 ou les 2h30 selon les différents projets. Euh, donc s'il a fait ses 2h45 de travail euh, pour assurer le bon fonctionnement du magasin. Donc ce travail-là, il est organisé, et, en fait, chacun fait partie d'une petite équipe, donc de, à peu près 7 personnes qui va faire soit de la mise en rayon, soit de la réception de marchandises, soit euh, du nettoyage, soit du secrétariat, soit du standard téléphonique, soit s'occuper de la crèche euh, coopérative qu'ils ont mis en place, soit... Euh, soit participer au journal coopératif qu'ils ont lancé, soit... En fait, aujourd'hui, ils se retrouvent avec trop de bénévoles par rapport à leur surface, donc ils ont fini par mettre en place un espèce de système de jetons qui permet à leurs membres d'aller faire du bénévolat dans une autre association partenaire de la coopérative, ou une autre coopérative pour aider au montage d'une autre coopérative. Donc ça, voilà, il va faire ses trois heures de travail mensuel, de participation mensuelle, Et évidemment qu'il y en a certains qui en font beaucoup plus, qui sont investis pour des raisons personnelles dans le projet. Il peut aller aux assemblées générales. Alors le, le, la représentation euh, à Brooklyn est très faible, ça fait 40 ans que le projet existe, euh, les décisions très importantes sont, sont très espacées, Et donc la plupart des assemblées générales comptent, euh, je crois, 5% d'adhérents. Donc c'est pas obligatoire. Euh, en l'occurrence, il propose aux adhérents, une fois tous les six mois, de faire euh, trois heures de travail à l'Assemblée Générale directement pour, pour inciter les membres qui n'ont pas forcément le temps euh, ou les moyens de participer euh, aux assemblées générales et donc aux décisions. Et après, voilà, il va peut-être rejoindre une commission euh, qui va essayer de la, la commission de boycott ou une commission euh, sur l'amélioration des livraisons ou une commission sur euh, je ne sais pas, je ne pourrais pas énumérer le nombre de commissions qui peut exister et l'espèce le, de galaxie associative qui existe autour de, de ce projet. Un peu plus de 300 adhérents. Nos ventes nous permettent aujourd'hui d'envisager de louer un local euh, dans le, sur le marché. Le groupement d'achat, euh, pour l'instant, c'est une vente par mois. C'est plus se poser la question de, euh, encore, ouais, je pense de la justice alimentaire tout au long de la chaîne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 que c'est qu'une question de responsabilité individuelle, qu'il n'y a, qu a rien de collectif à décider et à mettre en place. Qu'il que suffit d'aller acheter du bio quand on en a les moyens au supermarché pour euh, changer quoi que ce soit. Pourquoi aujourd'hui, euh, si tu gagnes 4000 euros, tu vas gagner en mangeant euh, une alimentation correcte, 10 ans d'espérance de vie euh, par rapport à quelqu'un qui en gagne euh, 1000 ou 15 ans par rapport à quelqu'un qui en gagne 500. On est organisé en huit groupes de travail. On est dans une phase associative où on fonctionne sur le bénévolat classique. Il n'y a pas aucune règle de participation obligatoire, 3 heures par mois ou quoi que ce soit. Donc c'est porté principalement par quelques porteurs et un groupe d'une trentaine de personnes vraiment actives qui doit nous amener jusqu'au moment où on sera capable de mettre en place la coopérative, inspirer. Euh, la Louvre à Paris, qui elle-même s'inspire d'une coopérative alimentaire qui existe depuis 1973 en New York, qui s'appelle Park Slope Food Coop. On ouvre les ventes de notre groupement d'achat de la première semaine, on laisse une semaine à nos adhérents pour commander, une semaine à nos fournisseurs pour nous livrer, et à ce moment-là, sur un point de vente qu'on nous, qu nous prête, éphémère, euh, on distribue. Le but c'est quand même, de pouvoir se pérenniser, s'installer, euh, avoir du stock, pouvoir des permanences plus régulières. La recherche d'un local et l'obtention d'un local. On n'a pas reçu le soutien qu'on espérait. Quand on n'était pas très nombreux, c'était assez facile de réussir à impliquer les nouveaux membres, de réussir à les faire participer, d'autant plus que c'était peut-être les gens les plus motivés ou les plus disponibles qui sont arrivés d'abord vers nous. Aujourd'hui, on, on est déjà dans un petit groupe de 30 personnes qui n'est pas forcément en relation avec l'ensemble des adhérents, si ce n'est très ponctuellement sur les ventes. Pour le fond de ce projet démocratique, c'est un problème. Si on n'arrive pas à faire remonter, faire circuler cette information entre eux et nous, et les appliquer d'une manière ou d'une autre dans nos décisions. Et d'autre part, pour l'énergie du projet, c'est essentiel qu'on arrive à renouveler. On, est, on, est pas tous, on peut être tous disponibles un mois, deux mois, trois mois, six mois de manière intermittente et du coup plus ça avance, plus on a de travail. Mais en même temps on, arrive, on a de plus en plus de mal à, à impliquer les, les nouveaux membres. C'est de rencontrer les gens autour de soi qui ont envie de monter ce projet en fait. Après le reste en découle puisque chacun aura ses idées, ses contacts, ses connexions, ses compétences, son envie, son énergie mais euh, le, le point de départ et la seule chose que je peux dire au début c'est effectivement euh, Soit en se rapprochant peut-être de la Louvre ou du réseau Louveteau, qui est le réseau un peu des différentes initiatives en France autour de ce projet, pour demander des conseils et pour voir si, chercher en fait, à savoir si des gens sont rentrés en contact. En tout cas, ceux qui ont lancé tous ces projets, que ce soit à Toulouse, à Montpellier, à Bordeaux ou à Nantes, ont commencé comme ça. Il y avait au moins une dizaine en France, après qui sont. Euh, suffisamment, à, qui sont assez avancés et qui comptent euh, quelques centaines de personnes. Je ne sais pas, il y a Toulouse, Bordeaux, donc Montpellier, à Lille, euh, Nantes, il me semble qu'à Grenoble il y a quelque chose qui se fait, à Marseille, euh, dans le Pays Basque, ils en ont monté un. C'est la réappropriation, c'est euh, Empowerment, c'est l'idée de, de déconcentrer d'une manière ou d'une autre du pouvoir pour le redistribuer. Donc.